Euh, bonjour à tous, euh, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle visioconférence euh, Trust Team Finance. On est ravi de vous accueillir chaque vendredi euh, à, à 10h. Euh, voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Ravi de vous accueillir et surtout c'est de vous donner accès dans cette période de, de relativement de, de confinement ou de, ou de couvre-feu, de pouvoir euh, accéder à, à nos équipes de gestion. Et aujourd'hui, euh, avec la présence de euh, Max Hamelin, voilà, notre euh, gérant sur euh, les small caps, euh, avec le, le, le gérant du fonds Trustim Rock Prime, sur lequel euh, on va s'attarder ce matin. Alors, pourquoi euh, intervenir sur ce, sur ce fonds ou sur cette expertise aujourd'hui On est en début en d'année, début euh, sans prévoir ce qui va se passer sur l'année 2021, parce qu'on serait bien... Je dire bien en peine de prévoir ce qui peut se passer, mais on est quand euh, même globalement relativement optimiste. Euh, on se dit si euh, cette année, euh, j'allais dire, on voit plus de vaccins, euh, même si en ce moment on a des, des, des cas de coronavirus qui augmentent, mais on voit quand même qu'on peut avoir des perspectives plutôt euh, de meilleures, de, de meilleures meilleure perspectives en 2021 avec des vaccins et, euh, et peut-être un progressivement une diminution de la pandémie. Alors ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que de nombreux investisseurs euh, prennent souvent un petit peu plus de risques en, en début d'année, euh, avec des perspectives, je dirais, de, de, de, de long terme, puisqu'on est sur des investissements euh, actions. Et euh, il nous a paru opportun de revenir sur les petites et moyennes capitalisations, euh, parce que c'est un, un pan de, de, de la gestion d'actifs qui est particulièrement intéressant, et on vous avait écouté, puisque c'est quand même notre ADN. Hein. Je rappelle que Trusting Finance est vraiment tourné sur la satisfaction client, que ça soit de vous satisfaire vous en tant qu'investisseur, mais bien entendu, c'est d'aller sélectionner les entreprises qui bénéficient d'un taux de satisfaction client le plus élevé possible. Je rappelle qu'un client euh, satisfait est un client fidèle, hein. un client qui recommande euh, autour de lui euh, le, la société, donc ça baisse le coût d'acquisition de, de nouveaux prospects et de nouveaux clients. Et puis souvent, il y a un pricing power parce que lorsque vous êtes satisfait d'une entreprise, généralement, vous êtes fidèle et vous êtes parfois un petit peu moins attentif au prix ou en tout cas prêt à payer un petit peu plus cher pour acquérir un produit ou un service de, de, de très bonne qualité. Donc ça, je le rappelle parce que c'est ce qui va irriguer nos gestions, que ce soit sur la partie action ou sur la partie obligataire. Donc là, ça ne manque pas pour Trust Team Europe PME. Je sais que Max y reviendra dans dans un instant. L'autre chose, grosse tendance que l'on voit depuis déjà 2-3 ans, c'est un essor des comptes titres et des PEA. Pourquoi Parce que même si l'assurance-vie reste encore, j'allais dire, un cadre fiscal encore avantageux, mais on voit un attrait des fonds en euros qui est en diminution très nette et on voit à l'inverse que, au lieu de payer 1% de frais de gestion du contrat d'assurance-vie, beaucoup se tournent vers les comptes titres et vers les PEA puisqu'on retrouve un cadre fiscal avantageux avec le PEA euh, et PEA PME puisque le fonds Trust Team Rock PME est également éligible au PEA PME là on reviendra aussi euh, sur ces sur ces critères et ce qui vous permet d'acquérir de d'avoir de, de, de, de nombreux PEA parfois de transferts provenant de de, de banques hein. il est pas rare que vous ayez des, des transferts de, de banques où les où les gestions opérées ne sont pas toujours euh, performantes et vous euh, et vous avez la possibilité de transférer des PEA et d'augmenter jusqu'à 225 000 euros euh, grâce au PEA PME. Alors sans plus attendre, je vais passer la parole à, à Max, euh à Melin, donc le gérant depuis de longue date euh, de, de Trust Team Rock PME. L'autre chose, c'est que le but, c'est que ça soit interactif. Donc vous avez deux possibilités euh, si vous avez des questions et on serait ravi d'y répondre soit d'utiliser le, le moyen de converser, hein, vous allez dans le menu de Zoom, converser, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, y compris en cours de présentation, et puis bien entendu, à l'issue de cette présentation, euh, on vous donnera également la parole pour pouvoir poser toutes vos questions. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente euh, réunion, et tout de suite, je passe la parole donc à Mathilde. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous, c'est à toutes... Euh, Permettez-moi tout d'abord de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Maxime Lain, j'ai 48 ans, 20 ans d'expérience de, en tant que gérant sur les, sur les marchés actions. Euh, j'ai rejoint Trustim en janvier 2013. Euh, j'ai commencé à travailler sur le fonds. Euh, Petite et moyenne capitalisation dès 2014 euh, sur la gestion avec euh, Jean-Sébastien Bélé, le co-fondateur de, de Trustim. Et à partir de 2015, euh, je gère, euh, je gère euh, depuis 2015, je gère entièrement enfin, le fonds, tout ça. En fait. euh, donc, on va changer. Voilà. Donc, les points clés du fonds. Euh, donc, c'est un fonds action zone euro petite et moyenne capitalisation euh, avec une prédominance pour les actions françaises, puisque 60% minimum du portefeuille doit être investi sur les actions France. Euh, petite et moyenne capitalisation, ça veut dire qu'on est euh, sur des capis en dessous de 10 milliards euh, d'euros. Euh, le fonds est éligible au PEA, est éligible au PEA-PME. Euh, nous avons tout de même la possibilité d'aller sur des capitalisations de supérieures à, à 10 milliards pour 10% maximum, euh, de même que 10% maximum sur des actions hors zone euro, sachant que l'exposition au risque de change euh, est, également sur un maximum de 10% et euh, actuellement nous sommes investis sur, du, sur le UK pour, pour 2% environ, c'est la seule, seule, seule pause euh, hors euro. Euh, une protection obligataire possible euh, que nous n'utilisons pas pour le moment euh, dans le sens où nous sommes très investis action euh, en règle générale notre exposition action se situe entre 90% et 98%, donc régulièrement très investi actuellement. Nous sommes, nous verrons, à 97% en action. Les principaux euh, risques, le risque de perte en capital, bien entendu, risque de liquidité, j'y reviendrai parce que c'est un facteur important, risque action, bien sûr, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque de change, bien sûr et risque de marché hors zone euro. Alors, euh, parlons maintenant de l'éligibilité au PEA PME. Euh, chose importante, euh, tout d'abord, les critères d'éligibilité, euh, je vous les rappelle. Euh, donc, bien sûr, avoir son siège dans, dans l'Union européenne, l'Islande ou la Norvège. Euh, et surtout, les critères, c'est en termes de salariés. C'est-à-dire que pour être éligible au PEA PME, une entreprise doit euh, avoir moins de 5 000 salariés. Et la deuxième condition importante, c'est avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard ou un total bilan inférieur à 2 milliards. Sachant que, effectivement, euh, lorsqu'on est investi sur une société qui, euh, qui est éligible PEA PME, euh, si euh, l'un de ces critères est dépassé à un moment donné, et que l'action est toujours dans le fond, on peut bien entendu garder ce pourcentage PEA-PME dans notre ratio. Chose importante, le PEA-PME, comment fonctionne-t-il En fait, il est très complémentaire du PEA, puisqu'en fait un PEA peut être abondé jusqu'à 150 000 euros et le PEA-PME jusqu'à 75 000 euros. Mais la loi Pacte nous permet d'avoir un plafond qui est porté à 225 000 euros pour le PEA-PME en cas d'absence de PEA, donc un investissement supplémentaire. Alors, quel est notre processus de gestion Tout d'abord, nous travaillons sur du stock picking, Stock picking avec des rencontres régulières avec les dirigeants. Euh, à titre d'information, sur, sur l'année précédente, nous avons rencontré plus de 120 personnes, des visites de sites en règle générale. Actuellement, nous, nous, nous reposons sur des calls, puisque effectivement, les, les visites sont, ne sont pas possibles. Euh, nous travaillons également avec des critères financiers euh, à partir d'un outil qui a été développé en interne, un outil euh, très complet qui s'appelle Company Watch. Euh, chez Team vous entendrez souvent parler de Company Watch, qui, qui est un outil formidable où euh, l'on peut euh, effectivement rentrer euh, plein de choses sur les sociétés, euh, ça va de l'activité euh, aux données financières, des valorisations dans le secteur également, euh, tout ce qui est force faiblesse, tout ce qui est euh, raison d'achat de vente, tout ce qui est stratégie d'entreprise, mais également tout ce qui concerne les clients euh, et les fournisseurs. Et bien entendu, nous rentrons dans cet outil euh, tous nos comptes rendus de, de réunion, de gestion de, de rendez-vous avec les, avec les entreprises et les chefs d'entreprise. Donc ça, ça nous permet vraiment d'avoir une fiche complète sur, sur la société et d'avoir un, un, un aperçu global euh, de, de la société. Euh, nous définissons à part, dans cette fiche des, des, des notes de qualité, euh, donc les critères de, de qualité qui, qui reposent repose sur la structure financière, sur le management sur la stratégie, la diversification des clients, euh, la marque, les parts de marché également. Donc, ça nous permet d'avoir une notation de qualité. Et cette note, notation de qualité nous permet de pondérer plus ou moins euh, le portefeuille euh, avec la valeur si nous décidons d'acheter cette valeur. Euh, une note très élevée aura une pondération euh, plus importante qu'une qu note euh, de qualité qui est, qui est faible. Enfin, dans cet outil, nous définissons un objectif de cours. Donc un objectif de cours qui est calculé à partir d'un chiffre d'affaires, de la croissance, de la marge opérationnelle et de la dette. Nous gardons ensuite si effectivement la valeur a un cours inférieur à cet objectif de cours qui est en fait l'objectif de vente. Et si tel est le cas, effectivement, on peut rentrer la, la valeur dans, dans le portefeuille. Et c'est vrai que c'est cet objectif de cours, je m'y tiens beaucoup sur sur le fond. Euh, c'est un des, une des décisions de, de, de vente euh, pour les pour les valeurs. Euh, parlons maintenant de, de satisfaction client. Euh, J'ai indiqué dans le dans le slide. Dans la mesure des disponibilités des données, la stratégie d'investissement est également basée sur la satisfaction client, parce que effectivement, euh, sur les petites et moyennes capitalisations, petites et moyennes sociétés, euh, nous avons en interne euh, certainement moins d'éléments que sur les grandes capitalisations. Euh, néanmoins, je vous l'expliquerai plus tard. Euh, Mes rendez-vous avec les les CEO, les dirigeants d'entreprise me permettent d'avoir des éléments sur la satisfaction client. Euh, et je vous expliquerai plus tard comment, comment nous fonctionner. Ensuite, euh, il y a la notion de liquidité. La euh, notion de liquidité, ça c'est un, un facteur très important, euh, de manière à ne pas avoir euh, au sein du portefeuille trop de valeurs qui sont peu liquides. Pourquoi Tout simplement parce que s'il un jour, nous avons besoin de sortir, il faut pouvoir sortir et ce n'est pas le cas de tous les fonds sur la place. Alors, nous suivons ce, ces ratios de liquidité. Nous avons des comités de risque de manière à suivre tout cela. Nous avons défini certaines règles, à savoir en considérant un tiers volume quotidien au niveau des ventes, une liquidité un jour, par exemple, ne doit pas dépasser, doit, être, doit être supérieure à 25 euh, Une liquidité euh, trois jours doit être supérieure à, à 35 et, une, et la liquidité sur 15 jours de bourse doit être supérieure à 60 euh, Actuellement, euh, sur le portefeuille, euh, concernant notre ratio à 25 de liquidité sur un jour, nous sommes à 51 Concernant la liquidité sur... Trois séances, nous sommes à 70% et la liquidité sur 15 jours, nous sommes à 91%. Alors, comment sélectionne-t-on les fonds les valeurs sur, sur le fonds euh, Deux méthodes. Tout d'abord, nous, nous appuyons sur le bureau de recherche, euh, l'analyse extra-financière satisfaction client. Qui sélectionne dans un univers d'investissement euh, les, les sociétés. Euh, dans ce cas-là, euh, la recherche euh, nous fournit une liste euh, et nous travaillons ensuite sur l'analyse financière en tant que gérant. Euh, et si, euh, à partir du document company watch dont je vous ai la feuille company watch dont je vous ai parlé, euh, nous, nous arrivons à, à à, à l'intérêt d'investir sur la valeur, nous la rentrons au portefeuille. La deuxième façon, c'est de, de, l'étude de la valeur par le gérant. C'est-à-dire que euh, le, le rendez-vous société ou l'analyse financière euh, nous incite à, euh, à rentrer la valeur dans le portefeuille. Euh, ça ne veut pas dire que euh, nous ne faisons pas d'analyse de, de, extra-financière derrière, mais dans ce cas-là, c'est... C'est le gérant qui met en relation la société avec le bureau de recherche extra-financière Satisfaction Client. Et nous rentrons dans le processus premier que je vous ai expliqué auparavant. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, actuellement sur le portefeuille de Trust Team Rock PME, 50% du portefeuille euh, a été analysé par le bureau de recherche. Euh, sur ces 50%, 40% euh, sont euh, éligibles satisfaction client. Ça ne veut pas dire que les autres sociétés ne le sont pas euh, sur les 50 autres pourcent, ça veut dire qu'elles n'ont pas été étudiées pour le moment euh, et qu'elles le seront dans un futur euh, proche. Alors, les rendez-vous sociétés, à quoi nous servent-ils Tout d'abord, bon, parler de, de l'actualité, euh, l'actualité euh, sur, les, sur les valeurs, sur, sur euh, l'activité dans les, dans les sociétés, euh, mais également permettre de nous situer par rapport aux clients. Euh, nous, nous, interrogeons sur, nous les interrogeons sur les, sur les clients, sur les, les, les attentes... Euh, sur la mesure de la satisfaction client dans les sociétés et, et surtout les sources euh, d'insatisfaction euh, qui peuvent exister. Euh, L'objectif, c'est de savoir vraiment si l'entreprise écoute, comprend et connaît ses clients. En effet, une, une, une relation de confiance sur le long terme avec les clients doit être euh, doit être euh, importante pour pour les sociétés et impose de bonnes pratiques extra-financières. Je j'ai indiqué trois exemples de, de sociétés euh, de sociétés qui sont intéressantes à savoir Samsung qui est la première ligne de mon de mon portefeuille depuis euh, depuis déjà plusieurs années. C'est un distributeur de matériaux de construction et d'outillage qui, qui travaille dans le négoce le, et dans le bricolage, Donc, euh, qui, a, qui a réalisé un beau parcours en, en 2020, euh, malgré le confinement de début d'année. Mais comme vous le savez, euh, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est construction euh, a, a redémarré en, en fin d'année et... Euh, l'instant ça, ça se passe plutôt bien. Euh, en termes de satisfaction client, ils sont présents dans notre, dans notre liste C. Il euh, faut savoir qu'ils euh, ont vraiment une organisation autour du client, ils sont très satisfaction client mais également très satisfaction salarié, ce qui est, ce qui est très important pour, pour, pour le groupe. Euh, donc ils ont internalisé en fait tout ce qui est livraison par exemple, chez eux, de manière à pouvoir avoir des feedbacks sur les livraisons aux clients, ce qui est, ce qui est très important dans le, dans le suivi. Autre valeur, LDLC, LDLC qui est présent dans la distribution de matériel informatique destiné au grand public et aux professionnels, donc B2B, B2C. Ils ont été élus service client de l'année 2021, pour la septième année consécutive, et avec une note euh, de 1937 qui, euh, qui est une note euh, jamais obtenue jusque là par, par aucun des participants à, à cette élection euh, proximité euh, clients renforcés sur le réseau des magasins euh, des, un service en interne en charge de la relation client euh, ils sont vraiment axés satisfaction client et ils, ils sont intégrés d'ailleurs dans la liste B en d'éligibilité chez, chez Trust Team. Il euh, faut savoir que euh, LDLC, euh, après des, des années où ça a été un petit peu plus compliqué, notamment parce qu'ils ont euh, intégré euh, euh, leur euh, principal concurrent, Matériel.net, à un moment donné, euh, des problèmes de prix dans les, dans les composants, etc. Ça a été compliqué sur plusieurs années, mais euh, désormais, et le confinement a, a, a beaucoup aidé puisque les gens se sont équipés en matériel informatique et LDLC a revu constamment cette année, cette année ses, ses guidance et, et affiche, affiche une belle croissance, une très bonne marge et ça, ça doit perdurer parce que le, le B2B va prendre le relais du B2C à un moment donné puisque le B2B a mis un petit peu plus de temps à s'équiper. Enfin, euh, troisième valeur, c'est Ecomiam. Ecomiam, c'est une toute récente IPO, euh, puisqu'elle date de 2020. Euh, alors là, on rentre dans le schéma effectivement du, du rendez-vous euh, euh, rendez gérant avec la société qui euh, rentre la valeur dans le portefeuille euh, et qui met, la relation, met en relation la société avec le, le bureau de recherche. Ecomiam, c'est la distribution alimentaire de surgelés, essentiellement en produits non transformés, avec un réseau qui se développe de plus en plus, qui est parti de l'ouest de la France et qui est en train de, de, de s'éparpiller un petit peu en France, un petit peu plus sur le nord, un petit peu plus sur le, sur le sud-ouest, notamment, pour l'instant. Et, et vraiment, ce qu'ils veulent, c'est que les gens... Euh, sentent qu'ils achètent un produit au juste prix euh, avec des et puis une volonté de, de satisfaire les clients euh, et, et, et avec des, des ventes de produits 100% français tout d'abord euh, une réduction des emballages sur leur euh, sur leurs produits euh, donc très ISR donc ça, ça rentre dans la volonté des Français de, de, de faire des d'avoir de, de, de, de moins en moins d'emballage de notion de transparence aussi en fait lorsque vous achetez un produit chez Ecomium vous avez euh, le prix euh, final mais vous avez en dessous euh, euh, le prix euh, payé euh, au fournisseur la TVA et, et la marge que se fait Ecomium donc il y a, il y a vraiment une transparence sur, sur le prix du, du, du produit. Euh, et puis, euh, effectivement, ils n'ont pas attendu euh, le rendez-vous chez Trustim pour faire des, des, des enquêtes euh, de satisfaction puisque depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs années, ils, ils ont lancé des clients mystères en magasin pour, euh, pour identifier des, et, connaître, et connaître les clients et pour améliorer en fait, le fonctionnement dans les, dans les magasins. Ils ont reçu d'ailleurs… le le prix élu euh, euh, meilleure relation client, euh, c'est tout récent, il y a quelques, quelques semaines. Euh, donc, le titre a bien progressé depuis, euh, depuis l'IPO, euh, plus de 50%. Donc, euh, euh, là, j'ai récemment allégé un petit peu parce qu'effectivement, ça revient sur euh, ce que je vous expliquais tout à l'heure euh, en termes d'objectif de, de cours. Euh, on a bien monté et on, on se rapproche de, de, de mon objectif de cours. Alors, si, euh, si on s'intéresse euh, euh, à certaines sociétés, on n'est pas les seuls, puisqu'en fait, euh, depuis 2014, on a eu un, un certain nombre d'OPA dans le fond. Euh, la première, c'était Boursorama, qui, euh, qui a été intégrée totalement dans le groupe Société Générale. Euh, la dernière, c'est One il y, a, il y a quelques mois. Euh, entre temps, on a eu des, des, des, des opa sur des, sur des valeurs qui, qui nous tenaient à cœur, comme Direct Energie, euh, par exemple, qui a, été, euh, qui a été racheté par Total. Euh, mais Direct Energie faisait partie euh, véritablement des, des valeurs euh, phares du fond puisqu'ils étaient très satisfaction client. Euh, C'était une valeur importante du fond à, à, à l'époque. Mediawan tu veux peut-être en dire un mot, Media one puisque c'est une dernière euh, valeur, là où il y a eu une OPA récemment. Euh, oui, alors MediaOne, euh, Media ça a été créé euh, il y a quelques années par, euh, par trois euh, cofondateurs que sont euh, Xavier Niel, euh, Mathieu Pigas et euh, Pierre-Antoine Capton euh, dans le, la production audiovisuelle. Euh, et en fait le groupe s'est développé beaucoup par, par, par croissance externe puisqu'à l'origine, euh, enfin uniquement par croissance externe au départ puisque à l'origine c'était un, un SPAC, c'est-à-dire que euh, ça a été lancé en bourse sans qu'il y ait la moindre entreprise entre guillemets et ils ont euh, avec la levée de fonds euh, pu acquérir ils ont, euh, la première, euh, la première euh, société c'est-à-dire euh, AB Production. Hélène et les garçons pour ceux qui... Euh, qui sont plus anciens, qui doivent connaître. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, ils ont continué la, leur croissance, euh, croissance externe, en, en achetant des groupes, aussi bien en France, mais aussi euh, à l'étranger, comme en Italie notamment. Euh, et puis, euh, c'est vrai que le titre avait rebaissé avec, euh, euh, avec le, le confinement. Et donc, les, les trois cofondateurs, euh, Associés à un à, à fond d'investissement, euh, ont décidé de lancer une, une OPA euh, sur, le, sur le titre Media One, donc euh, valorisant euh, la société un petit, peu plus, un petit peu plus cher que le cours qui était, qui était coté euh, auparavant. Néanmoins, bon, bah, c'est vrai que euh, si j'avais pu garder les titres, je les aurais gardés. Malheureusement, ils ont, ils ont eu assez pour faire une OPR euh, derrière. En termes de, de performance, euh, donc depuis la création du fonds, qui date de 2005, euh, plus 114, 63% pour pour le PME, plus 103,71% pour pour l'indice de référence qui a, comme vous pouvez le voir, euh, évolué depuis euh, depuis 2011 puisque euh, le SBF 250 a disparu. Euh, et vous pouvez voir au niveau des perfs euh, glissantes euh, sur six mois euh, la performance 23,81 contre 13,97 pour pour, pour l'indice. Et sur un an aussi, très belle performance. Sur un, un an, an. j'ai fait un slide après. Ce qui ce qui est oui. important de noter aussi, c'est la vol la vol du fond qui euh, qui sur cinq ans est bien inférieure à celle à celle de l'indice, puisqu'on est à 16,71. Malgré une volatilité qui a remonté c'est ces derniers mois. Euh, un petit mot sur, sur l'année 2020. Euh, bon, Comme vous le savez, gros gros plongeon des marchés euh, en début d'année avec le, le virus qui, qui, qui est apparu. Si vous nous avez dit à ce moment-là qu'on finirait l'année sur, sur une perte positive, sur le fond, on aurait eu du mal à le croire. Plus 5% contre moins, moins 4,89%. Euh, ce que j'ai fait lors de cette, cette période de, de baisse, c'est que euh, j'ai euh, eu une tendance à sortir les valeurs qui, euh, dont l'activité était totalement à l'arrêt, dont, dont les sociétés qui avaient, qui avaient des usines qui étaient, euh, qui étaient fermées, les, les commerces ou euh, les activités comme le cinéma. J'avais en portefeuille du Kinépolis une très belle société, Satisfaction Client. Euh, mais euh, mais forcément activité à l'arrêt et qui aujourd'hui est toujours à l'arrêt euh, donc euh, j'ai sorti tout, toutes ces, enfin le maximum de, de sociétés euh, dont l'activité était à l'arrêt pour nous renforcer plutôt sur aller sur des sur des valeurs plus plus résistantes comme tout ce qui touche à l'informatique les, les ESN. Euh, j'ai rentré par exemple à un moment donné, qui avait baissé d'ailleurs à un moment donné, mais en fait, euh, l'importance des rendez-vous et des calls euh, dans, dans cette période m'a permis effectivement d'avoir de, euh, des calls intéressants avec des sociétés et d'avoir un petit peu leur feedback par rapport à l'activité qui se passait dans leur, dans leur société. C est, c est, par exemple, je vais, je vais vous parler d'OB. OB, euh, le titre avait été divisé quasiment par deux. Euh, de, de cette baisse des marchés. Euh, et en parlant avec euh, la direction d'OB, euh, on se rendait compte que l'activité, certes, serait perturbée, mais, euh, mais, mais finalement très peu par rapport à, à, à ce qui se passait au niveau boursier. Donc, dans ce cas-là, j'ai rentré, rentré de, de, des titres OB en portefeuille que j'ai ressortis depuis, puisqu'on ne les a plus en portefeuille aujourd'hui, parce qu'on a, on a retrouvé le cours d'avant crise, et donc je me suis posé la question de savoir euh, qu'est-ce qui fait que euh, qu'est-ce qui ferait que je garderais cette société alors qu'on a retrouvé des niveaux davant crise qui étaient déjà bien valorisés, euh, qu'est-ce qui justifierait de, de, de voir un cours plus haut euh, Je n'ai pas trouvé de raison, donc j'ai sorti, sorti la société depuis. Un très beau parcours en tout cas, euh, l'année dernière, que pas de 10% d'alpha par rapport à l'indice de référence, c'est substantiel. Je vous ai fait un graphe, un graphe intéressant pour, pour vous montrer le rebond depuis le point bas du, du 20 mars. Euh, comme vous le voyez, euh, arrêté au, au 31 décembre, euh, l'indice progresse de 39,84 et le fonds progresse de 56,21. Ce qui est important de noter, c'est que dans l'indice, euh, on, on, on a une part importante de, de grosses capitalisations qu'on n'a pas dans, dans, dans, dans Rockpell. Euh, ce qui montre que euh, les, les petites valeurs, euh, à un moment donné, dans, le, dans cette période, euh, notamment à partir du mois de juin, les petites valeurs ont commencé à euh, reprendre de l'altitude et finalement euh, peut-être euh, euh, retrouver des niveaux un petit peu plus corrects euh, par rapport aux deux ans de, de sous-performance des, des, des small et des mid, euh, et, et donc, on termine l'année euh, sur, euh, sur une note positive sur le, sur le fond. Avec un mois, de, un mois de novembre et un mois de décembre euh, fortement, fortement en hausse. Euh, je vous ai indiqué ici euh, la comparaison des, des deux périodes entre fin 2019 et fin 2020 pour vous montrer en fait la certaine stabilité qu'on peut avoir euh, dans, le, dans le fond, euh, puisqu'on retrouve euh, beaucoup de valeurs qui étaient présentes au 31-12-2019 en, en 2020. Dans les, dans les pondérations, et, et vous montrer également qu'on qu n'hésitait pas à mettre des pondérations fortes lorsqu'on avait des convictions fortes sur, le, sur les valeurs, euh, ça me sait, je vous en ai parlé. Alors, la, la pondération a baissé, non, non pas que, que le titre euh, a été allégé, mais tout simplement parce que cette année, euh, ils ont distribué euh, un, enfin, deux dividendes assez importants pour faire remonter du cash dans la, dans la holding, et donc mécaniquement… Euh, le poids de SAMC a baissé, a baissé dans le fond. Kaufman, ma deuxième, deuxième position, euh, qui est liée à la construction. Euh, je reste très positif sur la construction parce que, contrairement au, au premier confinement, le deuxième confinement, sur, un, sur tout ce qui est construction, ça se porte bien. Le T4, pour avoir discuté avec Kaufman euh, très récemment, le T4 et le 4 2020 est de, du même ordre qu'un T4 traditionnel en termes d'activité. ExaHome donc il faisait déjà partie de, du top 3 euh, du top 3 de CRSI euh, petite petite société euh, qui fait des qui conçoit des serveurs. Euh, alors ils ont la particularité de, de concevoir des, des serveurs qui consomme beaucoup moins d'énergie euh, qu'un qu serveur traditionnel euh, donc, euh, donc euh, effectivement c'est euh, une valeur euh, euh, qui de mon point de vue euh, aura des niveaux euh, bien plus haut dans quelques temps euh, alors en fait effectivement ils sont en face des de grands noms euh, comme, comme Dell comme HP etc mais euh, mais je pense que ce sera une société euh, qui, euh, qui progressera dans le, dans le futur Cadjan, Aiko LDLC, je vous en ai parlé euh, Big Ben que j'ai rentré au mois de juin également euh, qui a fait un très beau parcours depuis Albioma, c'est l'une des valeurs euh, euh, fortes du, et en termes de performance qui a très bien performé cette année sur, les, sur tes, tout ce qui est euh, énergie propre donc voilà, l'exposition net action, je vous le disais tout à l'heure, 97% actuellement, euh, avec euh, 85% de valeurs euh, euh, qui ont une market cap en dessous d'un de, milliard euh, et 16% avec une market cap en dessous de 250, 150 000 euros. La répartition géographique ici, donc, comme je vous le disais, prédominance de la France, euh, l'Allemagne, 6%. Euh, J'ai un petit peu de Royaume-Uni également, euh, très peu, mais sur deux valeurs euh, satisfaction client également. Euh, voilà, on trouve ici les, les pondérations dont je vous parlais tout à l'heure et euh, la répartition. Euh, sectorielle, avec une, une part importante sur la sur la technologie où, là on, on voit effectivement que le que si l'année 2020 on a eu un petit ralentissement pour pour certains secteurs tout ce qui est euh, tout ce qui est informatique euh, vente de matériel euh, donc c'est bien porté euh, et puis euh, et puis également les tout ce qui est euh, ESN les caractéristiques du fonds, euh, euh, vos frais de gestion, il y 2,40. Il existe une commission de surperformance sur le fonds, donc 15% TTC de la performance positive au-delà de 10%. Euh, L'actif, un peu plus de 12 millions, là, on, on est un petit peu plus haut aujourd'hui. Euh, et plus sur les 12, 12 6, 12, 7. Euh, performance depuis le début de l'année, Chef on continue de, de bien performer. Oui, euh, bon, aujourd'hui, on revient un petit peu, mais, euh, mais on surperforme pour l'instant le, le cacole tradable de 2, entre 2 et 3%. Donc, l'alpha continue, Voilà. Alors, pourquoi investir dans, dans ROG PME euh, Comme je vous l'ai expliqué, un fonds avec une approche différente, l'approche satisfaction client pour, pour partir en, en, en portefeuille, euh, pour jouer la reprise en 2021. Si euh, effectivement, après euh, deux années difficiles, euh, où on a eu une sous-performance des small et des mids, euh, où là, effectivement, le, le, le fonds a fait moins bien que, que, que les grandes, grandes valeurs. Euh, je pense que 2021, s'il si y a reprise, et on l'espère tous, euh, ça sera par les small et mid, parce que les, les sociétés ont été très réactives. Et même là, en, en, en discutant sur, euh, avec les sociétés, puisqu'en fait, j'ai eu pas mal de calls depuis le, le début d'année avec les sociétés, on, on, on sait que le deuxième confinement n'a pas eu le même impact en termes d'activité que, que, que le premier. Il a été plus léger. Euh, je vous l'ai dit, dans la construction, par exemple, on a, on, on a un très bon T4. Euh, donc, il y a toujours l'incertitude, bien sûr, euh, autour, autour du, du virus. Mais euh, contrairement au premier confinement, etc., on, on a maintenant des dates, puisqu'on a des vaccins. On a les vaccins et donc on peut se projeter un peu plus. Donc si Même si euh, euh, on, on avait euh, en France, d'ici quelques, quelques semaines, euh, des durcissements au niveau du confinement, je pense que euh, l'impact serait, serait beaucoup moins important. Les, les sociétés sont préparées, euh, les sociétés euh, savent gérer. Euh, alors, bien sûr, il y a des... Euh, il y a des secteurs qui sont plus difficiles, des hein, secteurs euh, événementiels, des secteurs liés au tourisme, euh, au voyage. Là, effectivement, où tout est à l'arrêt, c'est très compliqué. Euh, mais pour un bon nombre de sociétés euh, et de secteurs, c'est l'activité en amélioration. Et puis, euh, pour jouer une réactivité euh, et des fortes convictions dans, dans, dans ce fonds puisque comme vous l'avez vu, euh, SAMC, qu euh, qui est ma première ligne, pèse, pèse plus de 8%. Donc, euh, euh, des fortes convictions, et je continuerai à, à, à bien pondérer lorsque j'ai des, des fortes convictions. Et le but étant, bien sûr, de générer de la performance et de valoriser le capital à long terme. Merci beaucoup Max pour cette pour cette belle présentation. Voilà, vous l'aurez compris, effectivement, on pense que l'année 2021 sera une une année action. Alors sans doute avec de la volatilité, notamment au premier trimestre, parce que tout est pas le ciel n'est pas encore complètement bleu. L'important, c'est que effectivement, c'est d'avoir un, un excellent stock picking. On a parlé, on parle de certains secteurs qui souffrent. D'autres, il faut oser le dire, en profitent. Euh, tu parlais des technologies ou de tout ce qui est informatique ou serveurs et autres. Euh, mais il faut reconnaître que ces secteurs-là ont très très bien performé, euh, ont bien ont bien fonctionné. Donc ça, c'est aussi des, des valeurs que toi tu rentres en, en portefeuille et qui et qui en profitent. Euh, voilà. Donc je vais vous. L'autre chose, je rappelle, hein, effectivement, valeurs donc éligibles au PEA, PEA PME. Effectivement, il y a de plus en plus de de comment dire de personnes qui souscrivent à des PEA PME y compris les jeunes générations voilà moi j'ai ouvert à titre perso pour mes enfants des PEA PME et je suis ravi de, de le faire et d'être investi sur sur Trustim Rock PME parce que quand on a un peu de temps devant soi c'est quand même généralement les smalls et les et les mid qui sont souvent des, des valeurs très très performantes sans plus attendre je vais vous laisser la parole n'hésitez pas à activer votre votre micro ou alors tout simplement poser vos, vos questions avec euh, quand vous allez dans le menu converser. Voilà. Alors, alors j'ai une première question qui arrive. Euh, première question, euh en as parlé un petit peu, mais euh, est-il faci est facile d'avoir toujours accès à l'information sur des small et des mid-cap euh, donc l'accès à l'information, c'est vrai que les grandes sociétés euh, communiquent beaucoup. Euh, euh, je sais que tu as été récemment euh, rencontré pas mal d'entreprises euh, avec, un, comment dire, par le biais de, on peut le dire, via Odo, via, via où tu as rencontré un, un nombre d'entreprises. Comment ça se passe Est-ce que tu arrives toujours à avoir accès à, à l'information euh, aux dirigeants de ces entreprises, ou est-ce que l'information est opaque Alors. Euh, il faut savoir que sur les, les Smolémites, beaucoup de forums euh, sont organisés de manière à pouvoir euh, rencontrer en temps normal les, euh, les sociétés. Euh, depuis le confinement, euh, l'informatique a pris le dessus. Hein, euh, on le voit aujourd'hui. Si, euh, euh, si nous, avions, nous avions pu nous réunir tous ensemble pour, pour présenter le fond, nous l'aurions fait. Mais c'est exactement la même façon de procéder pour les, pour les sociétés que, que, que l'on rencontre. Euh, on a des calls euh, avec les dirigeants, euh, ça se passe exactement pareil. Et euh, je serais tenté de dire qu'on on a l'occasion effectivement de discuter avec plus d'entreprises. De, Par exemple, euh, Philippe, tu parlais du, du forum ODO. Pouramoto, il se tenait auparavant sur sur deux jours, ce qui nous permettait de, de rencontrer euh, 16, 17 sociétés. Euh, Aujourd'hui, enfin cette année, il s'est tenu sur sur quatre jours et demi, donc ça m'a permis d'avoir 30 rendez-vous avec des avec des sociétés, donc euh, pratiquement le double, euh, donc, ce qui est ce qui est très bien. Et euh, comme je l'ai dit auparavant, euh, durant ce confinement, en fait, les calls avec les sociétés qui ont été organisées par des brokers euh, ont été nécessaires en fait pour, euh, pour suivre l'activité de, de chaque société qu'on avait, qu avait en portefeuille. Donc, euh, euh, oui, beaucoup de rencontres, hein, beaucoup de rencontres, et, euh, et on continuera bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres euh, questions Je visualise aussi sur le. On sur le chat ah, voilà une nouvelle, euh, nouvelle question euh, y a-t-il des secteurs que vous évitez est-ce qu'en ce moment il euh, y a des secteurs qui sont en difficulté euh, c'est peut-être des futures opportunités. Comment tu fais du stock picking, donc c'est pas forcément raisonnement par secteur, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es particulièrement défiant euh, L'événementiel. L'événementiel, où là, effectivement, euh, l'activité est totalement à l'arrêt et on ne sait pas en fait quand est-ce qu'elle redémarra. là, je, je suis totalement absent. Euh, tout ce qui est euh, loisirs, euh, vacances. Euh, euh, beaucoup une société qui s'appelle Compagnie des Alpes mais euh, comme vous le savez les stations de ski euh, vont certainement faire une saison blanche pour pas l'appeler saison noire euh, donc euh, donc euh, ces sociétés je les surveille parce que je pense qu'à un moment donné euh, euh, elle, si elles passent la crise à un moment donné il faudra, faudra rentrer dessus donc euh, euh, on les surveille. Kinépolis, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cinéma, c'est une, une superbe société, très, très satisfaction client. Ils ont l'avantage de euh, posséder leur, pour la plupart des, des établissements leurs murs. Euh, ils passeront la crise, mais euh, quand, quand, quand l'activité va redémarrer, on, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, c'est des, des sociétés, j'ai beaucoup de sociétés en. en dans le en attente, mais euh, mais pour l'instant, je trouve, je pense qu'il est encore un peu tôt pour pour y aller. Alors après, il faudra certainement pas attendre euh, que, que que ça redémarre, il faudra anticiper. Mais euh, mais pour le moment, euh, pour le moment, ces secteurs-là, je les je les évite. Mais inversement, des secteurs que tu aimes bien, toi, en ce moment, tu l'as dans les tu les as dans les portefeuilles. Oui. oui. mais des, des secteurs des secteurs positifs comme la construction euh, Kaufman je suis je suis aussi très très positif euh, euh, magasins de bricolage aussi on, on voit que les les, les gens euh, euh, bricolent chez eux comme ils peuvent moins sortir et qui qu qu peuvent pas partir en vacances donc ils bricolent chez eux ils achètent euh, de la peinture etc donc ça tout ça c'est c'est c'est plutôt positif tout ce qui est euh, lié à l'informatique aussi, euh, puisqu'en fait, euh, on se rend compte que euh, l'équipement euh, va continuer au euh, niveau informatique, donc des euh, groupes comme LDLC, ça reste euh, effectivement euh, en portefeuille pour le moment. Parfait. Merci Max. Est-ce que vous avez d'autres euh, questions N'hésitez pas en activant votre micro ou par, euh, par messagerie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, ce que je vous propose, déjà, c'est qu'on va vous envoyer bien entendu la, la présentation pour que vous ayez donc le, le support. Euh, et puis, n'hésitez pas, euh, on se tient... Euh, Max et Max Amelin et moi-même à votre entière disposition donc euh, pour vous parler de, des fameuses et très belles entreprises qui sont présentes dans le, dans le portefeuille Trustim Rock PME. voilà On vous dit à très bientôt et je vous donne d'ailleurs rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, sur un, un autre sujet. Mais là, ce sera notre directrice de la recherche, Satisfaction Client, qui va intervenir et pour justement vous parler des tendances euh, 2020, mais surtout les tendances de consommation 2021. Euh, C'est important de savoir vers quoi s'orviront les, les consommateurs pour justement focaliser sur les entreprises gagnantes de ces secteurs. Je vous remercie beaucoup tous et puis je vous souhaite une excellente, euh, excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.